Vous savez quoi On va faire un truc de l'improbable. Non <rire> ah Oh Audacieux J'espère que t'es pas déçu Ariane. Franchement c'est de la grosse merde <rire> <rire> Oh <rire> le bâtard je de... crois que tu peux lui demander s'il a, du... a vraiment du verre. C'est fort possible, mais je l'ai pas activé cette option. Il faudrait que tu les actives ça. monter, ça fait quoi Ah bah, c'est l'option justement. Ah oh bah. Et voilà, vu qu'il avait du verre sur lui, il prend plus 4. Tiens. <rire> <rire> voilà. <rire> oh, mais tu sais, Ryan, euh, ce sera plutôt pour le voisin <rire> à côté de moi. Qui qui a joué le bleu là quel fils de chien... Allez Ah non, putain, c'est moi qui prends... Putain, ah, allez Uno Putain, il faut changer de sens ou changer de couleur, là Changer de couleur Oh, il... Hop là... <rire> il a changer de Mais couleur C'est pas... page... Mais ils m'ont <rire> pas proposé de changer de couleur jeune, je du jaune. Heureusement que j'avais pas du jaune. Par contre, nous, ils m'ont vraiment pas proposé de changer de couleur. Oh la masterclass. <rire> changer de couleur <rire> Mais, je vous... Ah, ah bien joué Darkos. Je perds à cause d'un bug <rire> Écoute, au moins t'as 13 espèces, de... tu sois content Comment on fait pour jouer deux cartes d'un coup On peut non, pas. On peut pas, y'a pas de règles comme ça, désolé. Okay. <rire> Il a vraiment mis vraiment la pi... les pires règles du Uno. Allez bouffons <rire> En plus six cartes. On oh, sent qu'il a une, une personne <rire> Wesh <rire> Ah... T'as envie, Marco, hein vous Ok, pas de soucis. N'empêche, <rire> je veux pas mentir, mais je suis le seul à avoir trois cartes. Vous êtes tous à 10. <rire> Il y a un problème, là. on, pas, de temps, on va s'occuper bon. moi, j'ai rien joué encore, <rire> <rire> On va pas le contre Uno normalement Je peux oublier de cliquer sur Uno en bas à droite parce que quand t'as le Uno tu sais tu peux cliquer en avance quoi Contre Uno Oh, bien joué ça as le petit <rire> Oh contre Uno <rire> <rire> oh, oui, non, Mais ouais sur le. Mais non <rire> mais oui va trop vite gros J'avais appuyé Allez rejoue, allez. rejoue si tu veux, allez ce sera plus simple fort. Non j'ai mis ce clic, c'est bon. <rire> <rire> Alors Hugo t'as du rouge le coq <rire> Bah écoute, j'ai plus non, de jaune. Putain, l'autre tu mets 10 jaunes ce bouffon. <rire> C'est que ça comme option, qu'est-ce que tu veux que je fasse Bah joue pas gros, passe ton tour <rire> Ah ouais, dès le premier soir comme ça, let's go Pas le temps de niaiser. Ah bah lui non plus, il a pas le temps. <rire> si il y a un plus que tu dans la dorme. Je <rire> crois pas que tu peux enchaîner avec le. Ah bah! Allez, j'en ai enchaîné! <rire> fait... oh, oh oh oh oh! Tu peux contester hein! Bah, Je dénonce hein, dans le doute hein! Mais... Bon bah, plus 10. Oh! oh oui allez! allez <rire> bah... Ah bah, tu prends quand même plus 4 au final! Ah, ah bah, ouais, tu prends quand même plus 4! On s'est partagé en deux! Ça va! Ah, y'a qui peut-être la game! Ouais! Bah, en fait, c'est. Oh! Oh! Bah, mal. Un truc pour bah, écoute! Oh là là, putain, mais arrêtez là! J'aurais bien joué avec vous là! Oh, il se fait qu'un <rire> qui <'il rire> Putain, j'étais ça cette à la voler en plus! Euh. il oui, rien mais... ah, Il a que de la chape! Ça te dégoûte! Bon, il a du jaune, il a du jaune les gars! Bah, ouais, il est super! Ah bah. Non! Bah, <rire> non, il va piocher juste! Terminé. Ah merde, ça me consiste un peu. Oh, bon. que... oh Ah Après, il du... n'y ah, a pas de jaune est... Je voulais faire une fun depuis tout à l'heure. <rire> Je voulais justement vous faire croire que... Ah oh, <rire> non là. Le moment mais, où attends, il y a ça. Y a chose que du jaune. Ah putain. Ça c'est déjà dire a du bleu. Bah... Oh non. Ah bah merci, il a volé Non ça mais... <rire> J'avais du bleu putain Eh, hey, 69, nice. 69 en plus. Nice. Nice. Nice. It's a me. Ton de cul <rire> Et ça m'est un Putain Putain Ah la pute Tiens, ferme ta gueule maintenant <rire> <rire> Excellent <rire> Excellent, <rire> Excellent. Oh, merde Tiens, souffre tu sais. oh, Attends Ça suffit Jui Oh lolo Oh un te ton grand-père T'es un petit Oh, oh, oh blesses, le cash il va se Oh le cash il va se faire Oh je suis désolé hein... Mais... Bon y'a pas de soucis, j'ai l'abcès, j'peux comprendre ta souffrance. Ça ouais les là <lit> Ah <laughs> joue, joue. Ouais ah, mais il faut en écrire une joue aussi donc euh... Mais pourquoi <lit> ouais Juste <thlänge> parce que t'as 10 cartes de plus que moi C'est C'est ça Rien. Ah bah, je... je te propose de rejouer Yann Ah bah je te propose de jouer à Darko. Ça sera plus simple. Ah bah attends, rejoue-toi d'abord. <rire> non, non, non, non, toi, toi, toi. Ah, ouais, <rire> c'est pas moi, c'est pour moi. Ah bah vas-y, vas-y, je la prends, vas-y. <rire> okay. <rire> j'en peux plus. Allez, allez, allez, allez, c'est pour moi <rire> non, non, non, non, moi, moi, j'en veux pas que regarder ces vieilles cartes. <rire> Il a terminé. <rire> Contre nous Oh putain Mais putain Je suis un héros Mais et mon J'ai à toi, j'ai toi, j'ai toi Putain vraiment un bâtard. Bon, allez. Oh, <rire> C'est pour, pour tout à l'heure. Hein. Bon, hein. Ah oh, bah je... Putain, <rire> <rire> putain. Allez, tu sais quoi Je vais récupérer ton jeu, Ryan. Oh bah... J'ai pris Non mais du coup comment ça se passe que quand ça switch 0 1 0 ou en 7 C'est immonde ce mode. Non mais Darkos il a 5 déjà avec ses deux tours là. <rire> La première descente en s'en quand là 0 là Il tombe partout <rire> <rire> Ah bah merci deux Ryan pour le... <rire> bah là on oh, t'est l'âge rouge es on est foutu. Il a du bleu hein, il a du bleu Ryan. Ah. Ah, tu veux du rouge, c'est ça? Non, mais il. a... Bah, quoi? Il ouais bah, faut pas qu'il ait de rouge? Oh le bâtard, il avait <rire> pas de bleu! Tu vois, Ryan, j'ai fait une post-trade, je voulais juste foutre de sa gueule quoi! <rire> <rire> Ouh, Allez, là, là, là. Oh la la la T'es sûr, chef? Je te déteste! <rire> c'est pour ça! Je dénonce! Mais genre il a pas de rouge Non ça dégoûte Bah <rire> c'est Tu connais la réalité Marco Mais tu vas le faire gagner oh t'es. Bon. Bah merci mec. <rire> ah ça va Allez, <rire> dégoûtant. Je rappelle hein. Merci mec <rire> Bon j'aurais. ça va je l'ai mérité ça. <rire> Allez, on va changer un peu de carte. Euh, Darkos, merci Il y a quoi Darkos balance euh, il avait du vert et du jaune. Bien joué, à hein, la couleur, hein. Bon, bon, bah, le goût, le... pas le goût. Bon, il a pas de soucis, hein. De toute façon, un seul truc à dire, c'est que c'était du rouge, hein, Darkos, merci. Hein. Mmh, pas de soucis. On prend juste mon paquet, gros. <rire> <rire> Quel patin. <rire> ok, bah tu sais quoi, je vais récupérer mon paquet. <rire> je tiens à dire un truc, hein, s'il n'y a pas ma couleur et qu'il y a un changement de sens, il y a intérêt, hein. non, non, non, non, non. La soirée avec ma couleur. Et si t'insistes. Ok. <rire> je l'accepte, <'as>, mais <rire> mais fais gaffe hein. À tout moment, un changement de tour. Fais gaffe, ce serait sympa. Oh bon, c'est OK, t Bah, Ryan, régale-toi sur la, pers la personne à côté de toi. <rire> Alexis, toi-même, tu sais ce que t'as. Allez <rire> les gars, on échange, let's go. Ah bah, Marco, tu sais ce que t'as. <rire> J'ai même pas fait gaffe parce que. Ah bah c'est bien parce que. ce que t'as maintenant. <rire> tu te rappelles euh, ce que je t'avais dit Au prochain tour, etc. Bah voilà. Oh la dinguerie que j'ai! Mmh. Oh non, non, je que des 7 et des 0. Ouais, J'avoue, moi aussi, y a que ça, ça va faire mal. Hmm. Tellement que je dois piocher. Bah, <rire> <rire> <rire> enfin, yes! Du coup, ah, c'est gratuit pour toi, Lixi! <rire> Je pense que oui mais pas trop sûr encore. Là t'as toutes les cartes en main pour gagner hein. Non Ryan a toutes les cartes en main pour. Ah. Ouais, Ryan a toutes les cartes pour gagner. <rire> à qui j'offre ce cadeau Ah merci. Bah écoute, je vais dire Uno. Et tu sais quoi, vu que t'as fait une belle échange, je vais te passer. Merci, merci. Merci. Oh ça dégoûte Par contre tu me récupères ma carte s'il te plaît, merci. Ah ben... <rire> <rire> Allez, Ryan, je suis généreux, à ton tour. Merci. C'est pas gentil, ça. Bah oui, c'est pas très gentil en plus, les gars. <rire> ah, le bâtard. Oh, oh, bah. Ok, il a du verre, il a du verre, il a du verre. Oh, bah. Ok, il a du verre, il a du verre, il a du verre. Je sais pas ce que vous racontez, moi je comprends rien. Ah c'est du vert okay. oh, ouais, du coup. Oh, Attends, je reprends oh, Bon je comprends ma carte. Je balance, c'est la du vert. <rire> ah, un petit contest peut-être Non, je conteste pas. Et avec ceci, monsieur, ça <rire> <Je> sera tout. <rire> oh, putain, ah putain t'es t'es vraiment un chacal. Ah bah tiens allez hop. Ouh. Bon, hein. Ah bah ah eh, bah super. Ah eh, bah je crois qu'on a trouvé la salope de la partie. Ah. Du coup, hein, c'est hein Bah... Écoute, je vais la récupérer, quand même. <rire> Je vous balance, j'ai la main la plus dangereuse de toute la game. Oh putain C'est vrai ou pas, Alexis <rire> <'est, c> <rire> Attends... Il y avait Exodia le modi, hein. je vient de voir entre Ah les oui d'accord. Ah d'accord. Ah ouais. oui on en est là. Attends je vais voir ce jeu quand même. Ouais, <rire> vrai, ai de, de, de, de... Je peux le voir aussi ou pas <rire> voir, non, c est c est un un... Ah mais je me suis trompé, attends je crois que, faut que je le revoir un petit peu en fait. <rire> Au final dans l'histoire je me suis fait enculer. Oui. <rire> ah ouais j'avoue. J'ai effectivement la main la plus dangereuse du jeu. Maintenant c'est moi qui l'ai. T'es sûr euh, d'avoir fait ça Oui oui. Je sais que c'était pour un du sur rien. Ouf ah, Regardez la main, regardez la main, regardez la main. <rire> J'allais faire contre nous. Il avait quoi euh... Il avait quoi Alexia Putain il... Et là, il avait plus. Putain rien. Putain, faut que je m'inscris sur des LAN hein, là, parce que je suis bouillant Le mec qui va faire de l'e-sport sur du wido quand même. <rire> euh attends je joue quoi moi Oh désolé, mais c'est trop bon. Mais putain... Je l'accepte, hein, mais à un moment, euh, vous m'énervez tous. Hein. J'essaie d'être simple avec vous et tout, mais... Non mais par contre... Euh... Désolé. J'ai vu qu'il fallait appuyer sur tout, j'appuyais vite. Putain, mais va faire du QTE, là. Va faire du euh, Johnny Cash, là. <rire> <rire> c'est dur. Krayan. C'est parfait, ce sera du goût. Bah, non, mais Marco, j'allais enculer Darko, ça craigne. Tu fais chier. Quoi <rire> J'étais bah, pas, bah, pas, bah, bah, pas bah, Double pénètre. <rire> non, on se calme, les gars. Vas-y, vas-y. Si on force un peu, ça passe. Est-ce que t'as es un plus 2 Non, mais par contre, si c'est pour euh, m'avoir. Euh, <rire> non, non, non. <rire> <rire> J'ai rien demandé, moi. <rire> Putain. Mais. <rire> ah il est cette game,